Bonjour, les amis. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler de, des hackers qui attaquent Facebook. Qui attaquent vos comptes, vos pages, vos groupes et tout ça. Parce que, en ce moment, euh, c'est pas ça qui manque sur Internet. Il y a énormément de hackers qui n'ont rien à poutre et qui vont vous attaquer pour nuire à votre personne. C'est clair et net. Donc, euh, je vous montre là le PDF que je vais vous envoyer ça c'est la couverture, c'est à chaque partage attention aux hackers sur Facebook, c'est vraiment très très très grave, on va voir ce que j'ai préparé pour vous. alors vous allez tomber sur la première page, c'est article BDM, c'est un site qui est très connu et qui vous, parle, euh, qui vous parle de Facebook, 20 millions de numéros français, piratés et mise en ligne, ce qu'il faut savoir, bon le journaliste, la date, c'est récent et puis un chapeau comme on le dit dans la presse et puis il y a l'article mais l'article il n'est pas euh, terminé parce que il faut lire la suite. Avant, il y a euh, Twitter, il y a Twitter, euh, regardez, regardez ce qui va se passer. Euh, chaque fois que vous euh, que vous voyez par exemple ce, cette écriture, c'est-à-dire que le truc il est, euh, c'est un lien que, qui va vous diriger quelque part. Donc Twitter, il va vous diriger vers Twitter, parce que c'est lié bien entendu à cet article. Vous que vous cliquez, je ne veux pas cliquer parce que je vais entrer dans des dans sites, dans des vidéos et tout ça. Et normalement, il y a toujours des ennuis avec YouTube et les autres. Parce que ben, il ne faut pas qu'on entend une musique, il ne faut pas qu'on entend, qu'on qu voit par exemple une scène, parce que c'est déjà paramétré chez YouTube, par exemple, et puis qui euh, vous demande d'annuler de, de, ça. C'est pour ça que je ne vais, vais pas cliquer dessus. Donc, euh, là, vous voyez l'index sur le mot, et puis il y a le truc là qui va s'afficher. Bon, oui. Mais, vous cliquez et vous êtes directement dans ce qu'ils évoquent ici sur Twitter. Okay et puis, là, c'est lire la suite. Donc, l'article, il est très très long pas très très long, mais vous allez cliquer, vous allez être redirigé vers l'article euh, de base, qui est bien entendu édité sur BDM, BDM, là où vous voyez par exemple des flèches comme ça, c'est-à-dire que c'est un, euh, un lien, vous cliquez ici, vous allez tomber dans la même chose qu'ici, c'est-à-dire que vous êtes dans le site, et vous allez bien entendu vous retrouver comme ça. BDM bien entendu il va voir quand il va voir cet article il sait que il a été partagé par le biais d'un PDF et qu'il qui n'a pas été euh, de toute manière euh, volé ou quelque chose comme ça ok vous voyez la présentation c'est vraiment très très joli comme euh, un PDF que vous devez télécharger et là c'est l'article BDM euh, voilà, un œil euh, qui regarde par le trou euh, euh, informatique et tout ça et il y a la deuxième page, il y a une deuxième page où on voit, euh, c'est le même sujet, c'est-à-dire que j'ai ici le sujet de piratage sur Facebook, mais c'est le piratage de numéro français piraté et mis en ligne, donc euh, voilà, c'est des, des pages, etc., et là, nous avons exactement le même sujet. C'est, ça concerne bien sûr le piratage sur Facebook. Exclusivement. Tout ce document, il concerne rien que Facebook. Et le même sujet, mais en vidéo sur YouTube. Donc, vous avez ici neuf vidéos qui parlent du même, bien entendu, du même sujet, mais qui n'est pas abordé de la même façon. C'est-à-dire que l'article parle de quelque chose et ce, chaque vidéo ici, parle d'autres choses Vous voyez, c'est même Squeezie, il intervient dans un cas qui euh, l'a affecté à un moment donné. Ok Donc, euh, il y a des, bien entendu, les, les portables, les, les mobiles, il y a, euh, enfin, ça concerne tout. Euh, J'ai aligné ici, bien entendu, neuf vidéos plus un article dans la première page comme vous avez, je vous ai montrer et, et ben ça va vous parler de celle-ci, par exemple pirater, euh, se faire pirater, il va expliquer son cas, lui, et puis euh, lui aussi, il a été piraté, mais il va, bien sûr, il, il, il se fait passer pour pour moi, ben, c'est quelqu'un qui carrément s'accapare de son compte, et il se fait passer pour, pour, pour lui, vois, vous voyez, donc, euh, Squeezie, il y a aussi un problème, et celui-là, c'est un professionnel, bien sûr, dans le net, ben, euh, un, un site, mais il fait beaucoup de vidéos, et euh, là, il vous explique, dans le cas où vous avez été piraté, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, bon il y a, par, par exemple, des, des trucs sur des euh, téléphones portables pour savoir si vous avez été piraté ou pas. Il y a des trucs qu'on va vous enseigner, c'est normal. Et là, bon, ce site, a été, ce site euh, piraté, des comptes Facebook, des comptes Facebook, et puis il, euh, il va vous expliquer son cas, ça aussi, euh, c'est sont il, il parle chacun de son côté, de son problème personnel. Comment récupérer son compte Facebook piraté ou volé Celui-là, il va vous donner, bien entendu, des solutions euh, qu'il a vécues lui-même, et... Euh, j'ai oublié de vous parler de cette flèche là. Cette flèche là euh, normalement c'est la présence d'un lien. Vous voyez là j'ai une main ouverte et j'ai une main fermée avec l'index c'est à dire que ça c'est un lien ça c'est un lien ça c'est un lien etc. Etc. Etc. etc etc etc etc. Donc vous avez vu la mouture de mon euh, nouveau euh, document au lieu de vous donner seulement un truc seulement un truc sur un problème donné. Là, j'ai, bien entendu, le problème, c'est le problème causé par les hackers sur Facebook. Mais j'ai un, un article, bien sûr, que vous allez trouver dans un site. Ça va, ça va vous reconduire dire, directement sur, sur le site. Et vous avez ici le neuf vidéos. Donc vous allez bien entendu avoir énormément de euh, d'angles de vue sur le même problème. Et je vous assure qu'il faut euh, télécharger ou ouvrir ce ce, ce PDF parce que ça va vous donner euh, des pistes vraiment que vous ne connaissiez pas sur le piratage sur Facebook ou ailleurs par exemple. Bon jusqu'à jusque là bon je suis euh, bien entendu euh, content que vous tombiez sur ce ce, ce, ce, ce document, et puis euh, j'ai laissé ici, moi je suis hashtag partage, je partage tous les contenus des autres, bien entendu, c'est quoi, hashtag partage, il y a un lien pour tomber exactement sur ce que j'ai euh, préparé pour vous, c'est un guide, ça c'est un guide de formation offerte par les pots du web, vous, avez, vous, vous, vous comprenez, et chaque Partage, c'est plusieurs articles et vidéos par jour. Plusieurs articles et vidéos par jour pour réussir dans votre business. Donc, je, je vous demande bien entendu de vous abonner. Et puis, à chaque Partage, normalement, c'est PDF, interactif et gratuit, interactif. C'est-à-dire que vous allez cliquer ici, vous allez rediriger, etc. etc. Voilà, ben, j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Merci et à demain.